Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire On va faire une autre vidéo de déco pour un skateboard Je commence donc avec un skateboard noir que je ponce légèrement pour enlever la couche de vernis, ce qui va permettre à la peinture en bombe blanche d'accrocher sans aucun problème sur le nouveau support ici changement complètement de méthode puisque la première j'avais fait ça complètement à la main ici je pars sur un design que j'ai fait sous illustrator et un masque que je suis allé découper avec la découpeuse vinyle je vous ai épargné tout le, tout le, tout le footage de, euh, du découpage et de l'échenillage de ces quatre éléments qui est un petit peu chiant euh, ce, ben, cette découpe vinyle va nous servir de masque Puisque quel est le but euh, que j'essaye de faire avec cette planche de skateboard J'essaye de faire une géode, enfin en tout cas l'intérieur d'une géode. Donc euh, j'ai fait des espèces de formes géométriques qui sont censées représenter euh, plus ou moins la forme de l'intérieur de la géode. Là c'est relativement simple, je pose tout mon design et je vais commencer à appliquer de la peinture. La peinture je vais l'appliquer bien sûr avec, je dis bien sûr mais c'est pas évident, je l'applique avec mon aérographe et mon nouveau pistolet aérographe que je viens tout juste de m'acheter et je commence par une couleur grise sur le bord Le but ici est de travailler un tout petit peu sur les différents dégradés avec l'aérographe Je vais partir sur une couleur bleu sombre voire même un espèce de violet que j'assombris et que j'éclaire de différentes teintes et je vais essayer justement de faire en fait des espèces de dégradés c'est un petit exercice et aussi pour voir si mon design il marche ou si il est complètement pourri. Euh, ça se passe relativement bien, je commence donc par bien sûr les couleurs les plus claires et au fur et à mesure je vais, je vais aller vers les couleurs les plus sombres. Comme, euh, comme une géode en fait, qui, euh, qui a vraiment le cœur extrêmement sombre et ensuite au fur et à mesure qui s'éclaircit. Euh, maintenant que j'ai fait euh, la première couleur enfin en fait la deuxième couleur je vais aller vers un bleu un tout petit peu plus sombre et là aussi je vais essayer de tra travailler les, les transitions pour justement essayer de faire un dégradé qui va du plus clair au plus foncé euh, c'est relativement simple il faut régler un tout petit peu euh, mon aérographe et là je passe à la dernière couleur qui est du noir où je fais juste une, un petit bord subtil sur tout le tour du skateboard euh, la peinture est faite elle est sèche, il est temps maintenant de passer eh ben, à enlever tous les éléments qui sont euh, sur le skateboard, qui sont en fait euh, les, les espèces de gabarits, que j'ai fait à la découpeuse vinyle et les enlever pour avoir le résultat final. Euh, alors sur la technique, ben, c'est plutôt bien passé. Sur le résultat final, je ne suis pas très content du résultat. Euh, je ne trouve pas ça très beau et ça, et surtout ça ne ressemble pas du tout à une géode. Mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, sur la technique du masquage avec la découpeuse vinyle et de la peinture avec l'aérographe, ça marche plutôt pas mal. Donc là, vous le voyez, j'ai mis beaucoup de temps, enfin, vous l'avez pas vu, mais j'ai mis beaucoup de temps à écheniller euh, tous les masques faits avec la découpeuse vinyle. Je mets encore plus de temps à enlever tous les petits morceaux de vinyle qui sont sur le skateboard. puisque bien sûr, il faut que je les enlève, mais que je ne ruine pas la peinture, ni la peinture en dessous, ni celle que je viens de faire à l'aérographe. Ça prend un petit peu de temps, en fait ça m'a pris euh, un peu plus d'une heure, donc c'est un travail de patience et surtout euh, d'éviter d'être trop bourrin pour ne pas ruiner le résultat final. Comme j'ai dit, euh, la technique est plutôt pas mal, mais euh, le résultat ne me convainc pas vraiment puisque ça ressemble pas du tout à une géode. Mais en tout cas c'est une technique que je risque d'utiliser dans euh, d'autres euh, constructions euh, et bah, pour euh, ce skateboard là, ça va être simple, je vais lui refiler un coup de, de ponçage et je vais refaire un autre truc. Voilà donc le résultat final, merci à tous, à très bientôt et que la barbitude soit avec vous.